Très bien, papa. D'accord. C'est quel nom déjà C'est Zachary. Ah, Zachary, c'est de toi, on m'avait parlé entre temps. Voilà. Tu m'avais appelé depuis l'Isère. Voilà. Et tu es venu pour faire quel travail Je fait fait faire de Masi. D'accord, d'accord. Tu veux pour combien par jour Je veux pour 3 millions comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis vraiment content que tu es venu pour faire le travail parce que beaucoup sur les réseaux sociaux n'acceptent pas le travail face à face. Merci beaucoup. C'est voilà. parce qu'ils qu ont vu ça beaucoup, beaucoup. C'est pour cela que vous décidé de venir voir toi ici et faire ça. D'accord, voilà. Salam alaikum, salam alaikum, on ni Zakari Zakari va dire, maradi va dire, on va dire, on va dire, on va dire, bami Bami dire, Bami va dire, on va dire, on va dire, on va dire, c'est mon c'est mon j'ai beaucoup apprécié, donc euh, comme je t'ai dit, j'ai déjà fait ce calébase, oui, pour jour et bientôt ils vont venir aussi pour prendre ton porte-monnaie, c'est déjà au point, et je vais te remettre ça, tu vas compter. Ton nom, je te donne avec toutes mes bénédictions. Merci, papa. J'espère que quand on avait fait le travail, tu avais bien vu. J'ai bien vu. Et ça a produit devant toi. moi. Et l'argent est dedans. Voilà. Donc, tu peux compter. Le, le, le, le, le, le, le, le, non, mais c'est pas vrai. Non, je ne crois pas mes je... yeux. C'est l'argent C'est comme ça, ça se passe chez moi. Congo, on dit, je, je, papa, je ne peux pas compter. Une fois, moi, j'ai vu l'argent, des assassins. dit, voilà. Il a dit, il a Allah il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a il a dit, il a il oui Parce forcément, pas, forcément papa. Pas faire de la bague Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Voilà. Donc euh, pour faut construire. Tu peux acheter des, des choses, construire des maisons, des loyers, mettre ça à la banque et tout, et faire tout ce que tu veux. D'accord. On papa. dépense comme on veut. Ce n'est pas l'argent du diable, on dépense tous les jours là, non, non, Tu peux aller mettre ça à la banque. Tu as compris. Merci. Voilà. Papa. Il n'y a pas de problème. Salut-moi tout le monde depuis Niger là-bas c'est ça je vais amener tout, mon famille d'accord je vais amener tout mon père merci beaucoup papa euh, vraiment merci beaucoup donc, à tout à l'heure tout à l'heure merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent